La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 9. Au fond de vous, vous savez pertinemment qu'il n'existe pas de dimension semi-parallèle peuplée de chaussettes parlantes. C'est à se demander pourquoi vous avez joué le jeu aussi longtemps, en prêtant vie à une chaussette affublée par vos soins de deux ou trois coups de feutre, et en inventant toute cette histoire rocambolesque. Et la réalité se rappelle à vous de la plus brutale des manières, quand le tambour se met à tourner. Lorsque vous en sortirez plein de contusions par votre voisin finalement réveillé, vous ferez bien malgré vous le buzz. Le film de la caméra de surveillance de la laverie, entre le moment de votre entrée dans la machine et votre sortie peu glorieuse, fera en effet un tabac sur internet avec plus d'un million de vues. Heureusement pour vous, le ridicule ne tue pas. Vous pouvez quand même remercier votre esprit cartésien qui vous permettra d'échapper d'extrême justesse à un internement dans un hôpital psychiatrique. Si vous protestez de cette fin pour une question de pure logique, et que vous avez donc trouvé un argument irréfutable qui est contredit en totalité, allez au 31. Sinon, vous pouvez reprendre au début, ou passer à une saga MP3 dont vous êtes l'héros plus sérieuse, si vraiment vous en avez assez de celle-ci. Si vous protestez de cette fin pour une question de pure logique,